C'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ben, je vais faire mes prévisions sur octobre. Alors je vous fais un petit tirage en soirée, une fois n'est pas coutume. Hein. Espérons que les cartes sortent bien. Alors, juste avant de commencer, quelques mots par rapport au tirage que j'avais fait pour septembre. Donc, si je me souviens bien, j'avais vu en fait trois choses. La première, c'était un problème de violence lors de manifestations. Alors, effectivement, eh bien, lors de la manifestation de Paris qui a eu lieu le 11 septembre, il y a eu des gens qui ont été gazés par les policiers. Donc, ce n'était pas les gens malhonnêtes. Hein. Je pensais que c'était éventuellement des casseurs ou ce genre de choses, ce genre de personnes. Mais non, c'était les policiers qui ont gazé euh, les manifestants. Donc, euh, c'est à mon avis, c'est ce que j'ai ressorti. Alors, ça a peut-être eu lieu dans d'autres villes, hein. Mais euh, je, suis, je sais en tout cas que ça a eu lieu à Paris. Donc ça, c'est une information que j'ai vérifiée. Donc ça, ça ressortait. La deuxième, j'avais vu une tromperie qui allait être révélée. Alors en fait, c'est l'audit des États-Unis que j'ai vu. Alors je vous ai mis plein de liens dans euh, la communauté, donc vous irez regarder si vous voulez savoir plus de détails. Par contre, j'avais sorti la carte des enfants, et ce n'était pas du tout en rapport avec les enfants, c'était en rapport avec le peuple américain. Alors c'est vrai que dans le jeu de haut que j'utilise, il y a beaucoup de cartes sur les enfants, parce que c'est un jeu psychologique que l'on utilise justement pour, euh, pour savoir un petit peu ce qui peut tracasser les enfants. Donc c'est pour ça, hein. en fait, je n'aurais pas dû sortir cette carte-là. Par contre, la tromperie, oui, elle était bien sortie. Et la troisième carte, cette fois, c'était... Encore les enfants, mais cette fois, c'était correct, puisque j'avais sorti des, des choses concernant la santé, la politique sanitaire pour les enfants. Ben ça, à mon avis, c'est le fameux pass qui a été mis en place pour les enfants à partir de 12 ans. Bon, ce qui est une aberration, mais enfin, bon, on va pas revenir dessus. Euh, D'ailleurs, le pass pour les enfants, les ados, tout ça, je vous l'avais dit, hein, je vous avais dit que ça empêcherait pas les enfants d'aller à l'école mais par contre que ça allait limiter dans les activités, notamment de loisirs et de sport, ce qui est le cas. Voilà, je referme la parenthèse, je me suis concentrée et on va regarder Alors les choses les plus importantes sur octobre, sachant qu'évidemment, je ne pourrais pas sortir tout ce qui va arriver sur octobre, hein, mais au moins les choses les plus importantes. Alors, on a encore les histoires d'alcool ou de poison ici et les euh, graines qui sont semées. Donc certainement, euh, les histoires de politique sanitaire qui continuent, qui continuent à semer la propagande, très certainement. Bon. OK. Alors, on va essayer d'avoir plus de détails. Alors, sur Octobre, donc, je vais sortir neuf cartes. Comme ça, ça fait 3 fois 3 Faisons attention que vous les voyez bien. Voilà. Donc, Octobre. Parce que normalement, c'est un mois qui devrait être important, Octobre. Voilà, alors on a le feu, on a euh, alors un oiseau qui vole, on a un âne qui porte un fardeau, on a la carte de la prostituée, le temps le passe certainement, hein. je pense que c'est le passe, on a quelque chose qui est à l'arrêt, la politique sanitaire qui ressort, et ah, on a l'armée on a les militaires. Alors, attendez, j'ai quelque chose qui est en dessous de la nappe. Je vais faire une petite pause. Voilà, il y avait effectivement quelque chose qui était en dessous. J'ai retiré. Comme ça, mes cartes sont un peu plus lisibles. Alors, alors ça, on peut les mettre en perspective. Si on peut, on peut s'amuser de temps en temps à faire comme ça, en diagonale. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ça, ça me montre plutôt, ici, qu'il peut y avoir un problème de feu ou d'incendie. Ce qui ferait finalement euh, intervenir alors les forces de l'ordre, on va dire. Je ne suis pas sûre que c'est l'armée ou la police. En tout cas, on va dire les forces de l'ordre ici, euh, avec la notion un petit peu d'urgence. Donc là, sur octobre, à mon avis, il y aura vraiment une intervention musclée, on va dire, des forces de l'ordre. Bon, ici, si on regarde dans l'autre sens. J'ai envie de, de regarder en diagonale aujourd'hui, alors bon, je, je, je, je suis mes, mes intuitions. Ici, on a les, le fardeau, enfin l'âne qui plie sous son fardeau, donc qui n'en peut plus, et qui joue un petit peu la montre pour bloquer les choses. Bon, alors, ça peut être les transports, mais pas forcément, hein, que... Euh, en tout cas, ça me montre ici des gens qui sont épuisés sous le fardeau qu'on leur fait porter, et qui... À mon avis pourrait aller bloquer les choses et donc ça l'appel là qui est mis sur l'appui de la fenêtre c'est un travail en suspens donc ça fait penser aux grèves bon donc il y a des gens qui vont certainement bloquer ou arrêter des choses là et une intervention musclée là alors là et là par exemple si on prend les, les premières et la dernière carte de la deuxième rangée on a quelque chose qui prend son envol son essor et toujours les questions de politique, euh, pardon, politique sanitaire. Donc c'est comme si on, avait en fait, on en avait assez. La carte du milieu, c'est la montre. Hein. Donc elle, en fait, elle est un petit peu en relation avec tout ça. On en avait assez de cette situation. Et on avait envie de s'envoler, de prendre le large par rapport aux questions sanitaires. Et ici et là, bah ici vous avez le... Euh, en fait, il y a deux choses. Ça fait penser à deux choses ici. Il y a d'une part le passe hein, le, le pass sanitaire que l'on doit montrer. Ici, qui est malhonnête, qui est complètement, euh, voilà, en rapport avec la prostituée, donc des choses malhonnêtes. Hein. Et ça fait penser aussi pareil à la fraude aux États-Unis ici, les bulletins de vote, pareil avec la question de malhonnêteté. Alors c'est curieux parce que ça, ça peut ressortir encore ces histoires des États-Unis là, euh, qui ont l'air d'être quand même très très très importantes et qui peuvent avoir des conséquences sur la France et sur l'Europe. Bon, donc finalement, je vous donne les deux interprétations, parce qu'à mon avis, euh, elles peuvent être justes toutes les deux. Bon, on va aller remettre euh, des grandes cartes, donc celle ci pour voir si on part des détails. Voilà, je les mets à côté pour l'instant, pour ne pas euh, trop recouvrir les cartes. Voilà. Et on va mettre, évidemment, au milieu... Bon, tant pis, je vais les recouvrir quand même, J'ai pas le choix. On va les reprendre comme ça. Parce que j'ai un effet de lumière, mais enfin bon, tant pis. Voilà. Alors, sur le foyer, j'ai faux. Ok. Alors, ça peut penser à des faux incendies, ça. Faux, faux incendies. Donc, des incendies qui ont été allumés, quoi, en fait. Hein. Ici, j'ai la violence. Ouais, ah, ça sort tout de suite, hein. La violence pour conquérir la liberté, par exemple. Ici, j'ai l'étranger. Ah ouais, ça, c'est curieux. On a des choses qui viennent de l'étranger aussi. Alors, attendez, on va pousser ça. Voilà, ici, j'ai aller. OK. On va voir si on peut avoir des, des, des mots qu'on peut mettre ensemble après. Là, on a coupable. Ah ouais, c'est curieux parce que c'est vraiment la carte centrale. Hein. Coupable. Ici. Ici, on a merveilleux. D'accord. Alors, par là, on a danger. Ouais. Donc ça, ce serait vraiment les grèves, par exemple. Ici, on a partagé. D'accord. Je vous dirai après ce qui est bien à l'esprit. Hein, je finis de mettre mes cartes. Et là, on a disgrâce. D'accord. Ok. Alors. Il y a des choses intéressantes par là. Alors. Ce qui est intéressant encore une fois, c'est que la carte du milieu, elle parle à la fois de la montre, donc des délais, et à la fois de coupables. Donc c'est comme si en fait il y avait des gens qui devaient arrêter, les coupables, hein, qui étaient un petit peu en sursis. Là. Donc il va y avoir des histoires de règlement de comptes, ça me fait penser moi, quelque part. Alors en fait, on a, on a vraiment des histoires qui s'inter, euh, euh, comment dire, qui euh, interfèrent les unes avec les autres. C'est un petit peu ça. Parce que j'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête. J'ai à la fois, en fait, par exemple, aller chercher les coupables. On hein, pourrait mettre le mot chercher entre les deux. Donc, euh, des gens qui sont malhonnêtes, ici. Aller chercher les coupables qui, pour l'instant, sont encore euh, en sursis, puisqu'il y a la montre. Et ce qui rendrait finalement... Euh, les, les, alors, merveilleux, alors quoi le mer merveilleux bah, ça, peut être, ça peut être encore ces histoires des États-Unis, hein, où il y a des coupa coupables qu'on va aller chercher qui vont être arrêtés. Donc ce serait une bonne nouvelle, pour ceux, en tout cas, euh, qui sont plutôt pour, euh, voilà, pour, euh, pour le fait qu'aux États-Unis, la situation euh, s'améliore quand même un petit peu. Bon, on ne va pas faire la politique euh, pro-Trump ou, ou bien contre Trump, ce n'est pas le problème, hein. Euh, bon, moi, je suis quand même pour son action, parce que euh, Trump combat l'État profond, ce que beaucoup, beaucoup de personnes ne, ne savent pas. Il faut le dire ici, combat l'État profond et combat surtout, surtout, surtout les pédocriminels. Voilà. Alors qu'on aime Trump, Trump ou qu'on n'aime pas Trump, ma foi, euh, moi, je déteste tout ce qui est pédocriminel. Voilà. Donc je soutiens, évidemment, l'action des personnes qui, euh, euh, qui se battent contre ces, ces gens-là, qui sont absolument... Euh, euh, à arrêter à tout prix. Bon, je referme la parenthèse. Donc, c'est pour ça que ici on aurait éventuellement la carte de merveilleux. Donc, ça, c'est une première interprétation. Alors, la seconde interprétation, et là, ce serait encore ces histoires de passe, où là, c'est pareil. On irait arrêter des coupables. Donc, il peut y avoir des révélations ici. Et ce qui ferait qu'il euh, y aurait des choses positives par rapport au passe. Bon. Donc, là, en fait, on a vraiment les deux interprétations qui peuvent être juste les unes avec les autres. Ici. Alors, on a des faux, faux, faux incendies, par exemple, avec de la violence pour conquérir la liberté. Alors, l'étranger, ben j'aurais plutôt tendance à la mettre par là, moi, hein, puisque si on a encore ces histoires d'audit, ça peut être ça. Ou alors, ou alors c'est les attentats, ici, qui seraient du fait de personnes plutôt en rapport avec l'étranger. Ça peut être ça. Et à ce moment-là, l'âne qui porte un fardeau, eh bien, ça peut être des gens qui portent, je ne sais pas moi, du matériel, par exemple, hein, euh, spécifique, on va dire, qui transportent du matériel pour aller mettre le feu quelque part. Enfin, il y a quelque chose là. Alors, il y a ça, ce qui me vient en tête. Et la seconde chose qui me vient aussi en tête, c'est qu'il peut y avoir... Euh non, il faut que je remette une carte, parce que je, je, je vais m'arrêter dans ce que j'étais en train de dire. Il manque une carte pour vous, pour vous dire exactement ce que j'ai en tête. Bon, on va laisser alors. Excusez-moi. Hein. Mais j'avais pensé à un problème dans un déplacement, mais je ne suis pas trop sûre. Là, je vais plutôt rester sur l'interprétation que je viens de vous dire, c'est-à-dire en fait des gens qui s'arment ou qui, se, euh, qui, qui portent des, des, par exemple des armes. Ça peut être des armes ici, hein, si on extrapole. En relation avec l'étranger, et euh, effectivement qui, euh, qui vont allumer des, des incendies, ce genre de choses. En tout cas, il y a de la violence, ça peut être ça. Bon. Ici, on a un arrêt, donc ce serait les grèves, par exemple, qui mettraient en danger la situation de la France, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Là, on va avoir très nettement des gens qui vont partager tout ce qui est en relation avec la, la, les effets secondaires. Ça, ça va être de plus en plus communiqué. Alors, disgrâce, euh, ben, on va regarder parce que là, euh, c'est du mal à mettre disgrâce avec euh, l'intervention militaire. Là. Je trouve que ces deux cartes-là ne vont pas bien ensemble. Parce que la disgrâce, c'est quand on, quand on perd quelque part euh, les honneurs ou quand on perd un petit peu le pouvoir quand on est en disgrâce. Alors, qu que quelque chose qui me vient en tête ça pourrait être par exemple l'armée ou les militaires ou je ne sais pas les forces armées qui interviennent. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va tomber en disgrâce. Ah ça, ça peut être ça, par contre. Alors attendez. Il me vient une idée de temps en temps quand je vous parle aussi, j'ai des idées qui arrivent, donc ça c'est bien. Alors on va aller mettre une carte là. Faire attention qu'il y ait suffisamment de lumière. Comme je fais le tirage le soir, n'est-ce pas? Je vais aller mettre une carte aussi sur les histoires de, de foyer, là, parce que c'est le feu quand même ça. Hein. Il n'y a pas tellement trop d'interprétations des faux, faux incendies, des faux foyers, en fait. Hein. Ici, et on va les mettre aussi au milieu, parce qu'au milieu, il y a des choses. Et puis, bien sûr, on va les mettre une carte sur le danger. Là. Bon. Ouais, donc ça a l'air de pas mal bouger, quand même. Alors, la disgrâce. Alors, la disgrâce, c'est la tempête. Toujours dans, dans le sens que je ne sais pas, voilà, comme ça, euh, la tempête. Donc, il y a bien la tension, l'éclair, la foudre. Donc, il y a quelqu'un qui va subir les éclairs. Là, les éclairs de la foudre qui va tomber en disgrâce. Oui, donc, c'est ça. Mais il manque un personnage dans l'histoire. Parce que je ne sais pas qui est-ce qui va tomber en disgrâce. Mais il va y avoir une disgrâce qui fait que il va y avoir l'intervention ici. Euh, et aussi pour aller résoudre ce problème-là. Donc, en fait, ils vont intervenir à deux niveaux, ces gens-là. Bon, on va regarder. Là, on a bien une situation... D'impasse, on a une impasse ici, enfin une impasse, un étranglement, une situation qui, euh, qui est un peu bloquée là. Ici, on a le tribunal. Ok. Ah, ça fait longtemps qu'on ne les ait pas eu ceux-là. Là au milieu, on a un arc-en-ciel. Ah ben quand même Pour une fois, c'est une des rares bonnes cartes du jeu, je dois, je dois dire. Hein. C'est une des rares bonnes cartes du jeu. Un arc-en-ciel. Donc, il y a quand même une situation euh, qui va s'améliorer. Là, on a... Oui, donc, c'est bien ça. On a bien des, des choses qui sont ligotées. Euh... Ah oui, je sais ce que c'est. C'est, en fait, c'est les... Alors, ça peut être les grèves, oui. Mais c'est aussi, en fait, les gens qui ne euh, peuvent pas travailler. Parce que ça, c'est un outil de travail. Et, et donc, ben, ils sont en danger. Voilà, ici, ils sont ligotés par les contraintes. Donc, il va y avoir, euh, ici, certainement des réactions. Ok, on va aller recouvrir. Oui, donc c'est ça. Ça va, à mon avis, ça va euh, faire euh, exploser euh, tout le bazar, quoi, hein, comme je dis toujours. Hein. On ne peut pas non plus enlever l'outil de travail aux gens parce qu'ils refusent de, de se mettre le poison dans les veines. Enfin, c'est du jamais vu, hein. Je vous aurais dit ça il y a un an, <rire> je me serais fait traiter de tous les noms. Quoique, il y a un an, j'ai plus ou moins dit quand même qu'il y avait des choses assez compliquées qui allaient arriver en France. Bon, alors, lutte de pouvoir. Bon, on, on entre dans le vif du sujet. Lutte de pouvoir qui va conduire, conduire vraiment à une situation d'étranglement, où là, euh, ce, sera plus ce sera plus faisable. Ici, attaque. Ah, bah oui, vous voyez, attaque. Attaque. Et donc là, à mon avis, c'est pour ça qu'on aurait aussi l'intervention des, euh, des forces de l'ordre. Il y a quelque chose là. Attaque. En fait, il y a deux choses. Il y a attaque qui va nécessiter une intervention des forces de l'ordre. Et il y a attaque des gens qui vont être attaqués devant les tribunaux. Ouais, donc ça va vraiment beaucoup bouger. Il va y avoir des histoires de justice aussi, très importantes sur le mois d'octobre. Ici, chez soi. Bon, ben voilà, c'est les gens qu'on force à rester chez eux, hein, Ici. C'est les, les gens qu'on qu force à rester chez eux, euh, parce qu'ils ne veulent pas se faire euh, euh, vax. Bon, Et donc, ça, met en, ça les met en danger. Ça met en danger leur situation. Alors, je Alors, jeu, jeu ça ne me parle pas beaucoup. Je, Le jeu, ok. On ira voir après si on peut avoir d'autres informations. Et là, on a aidé. Ouais, donc, il y a bien des gens qui vont venir aider pour améliorer la situation. Ça, c'est une belle carte. Donc, en fait, on a plein de cartes. Hein. Maintenant, il faut vraiment essayer de les retrouver dans le bon ordre. Il est possible que je les change un petit peu de place. Quoique, au départ, ça va l'air d'être bien, quand même. Hein. Bon, lutte de pouvoir et attaque, oui. Ça, c'est sûr. Il va y avoir des problèmes de justice, ici. Ensuite, les problèmes d'incendie avec la violence, oui. Des choses en relation avec l'étranger, oui. Je le pense aussi et ça peut être en relation. Violence en relation avec l'étranger les attentats par exemple, bon, ça peut être ça, euh, là, je ne sais pas, donc on va aller regarder par là, il ne faut pas que je fasse tomber mon jeu, alors, qui est-ce qui va, je vais essayer de poser la question, qui est-ce qui va tomber en disgrâce, et qui de ce fait, euh, va nécessiter, ah ben, je suis en train de réfléchir, mais si ça se trouve, c'est euh, Joe, qui va tomber en disgrâce oui, mais enfin, bon, moi, j'aimerais bien quand même sortir des choses sur la France, quand même, pas toujours sur les états unis hein. Ah, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas lui Parce que quand même, quelqu'un qui tombe en disgrâce et qui et y a l'intervention de l'armée, est-ce que ça peut être Joe Enfin, moi, je le voyais quand même un peu plus tard, les histoires de décertification, etc., etc. Bon, on va laisser le, les histoires de Joe de, de, de l'autre côté. C'est peut-être ça, hein, maintenant. Hein. C'est peut-être vraiment les états unis Mais on va voir quand même si on peut avoir des choses comme ça sur la France. Alors, qui c'est qui pourrait tomber en disgrâce Et qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, Qu'est-ce que je pourrais aller voir d'autre Alors, aider, parce que ça, c'est une belle carte. Qui est-ce qui va venir nous aider ici Donc, on va déjà commencer par là, la disgrâce. Ah, bah alors, carrément. Hein. Bon, ben bah, là, c'est la mort pour quelqu'un. Hein. Là, c'est la cata, là. Hein. Euh, disgrâce, c'est pire que la disgrâce, là. Il y a quelqu'un qui va avoir un gros, gros problème, là, hein. Et là, ah bah, carrément aussi. Bon. Ouais, donc là, on a des cartes qui sont forts. Hein. On va avoir quelque chose, là. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Qu est -ce, comment est-ce que je pourrais euh, en dire plus Et qui va, qui va nécessiter l'intervention euh, des forces de l'ordre. Est-ce que ça va être... Ça fait penser à un attentat, moi, quand même. Hein ouais, alors, attitude, d'accord. Et là, euh, prendre. Ouais. Quelqu'un ici qui va être pris ou qui va être euh, qui est oui qui va être pris hein, prendre quelqu'un, attitude qui va entraîner la mort et disgrâce. Il y a un problème ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Je pense quand même que c'est quand même quelqu'un de politique. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un euh, dans la politique? qui va être, par exemple, déclaré coupable, puisqu'on avait des histoires de coupable et de justice, et qui, du coup, euh, va devoir arrêter arrêter son travail. Mais j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. Il y a un problème, là. Bon, il y a un problème. Il y a un problème grave pour quelqu'un. Mais je ne sais pas qui c'est, puisque je n'ai pas de nom. Alors, le jeu... Qu'est-ce que c'est que ce jeu « jeu, Je »« J »« E » ou bien « Je »« J »« E »« U » Quoique le « J »« E »« U » ça ne me dit rien Qu'est-ce que c'est que ça J'ai la police, décidément il y a la police et les militaires Bon Je ne sais pas pourquoi j'ai le « jeu. Si vous avez des idées à propos du « jeu, vous me le direz Alors succès grâce à une intervention Effectivement des forces de l'ordre Ça fait deux fois que je sors hein. Je sors ici et je sors là Donc quelqu'un va tomber en disgrâce Il va y avoir intervention des forces de l'ordre Bon ça, c'est la première chose. Alors, quelqu'un qui tombe en disgrâce, ça peut être aussi en relation avec ces deux cartes-là. Donc, quelqu'un qui est dans une très mauvaise situation. Et du coup, on a une intervention ici militaire. Je laisse Joe euh, B, euh, Biden de côté hein, pour l'instant. Mais il se peut que ce soit lui. Hein. Ensuite, j'ai un succès. Donc, il y a bien rétablissement de l'ordre ici. Le jeu, ben, je ne sais pas. Je, je, j, e et euh, essayer de remettre une carte dessus je ne vois pas pourquoi j'ai jeu parce que un jeu c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux ça peut être ça ça peut être en fait le fait que le gouvernement ne prend pas au sérieux hein, c'est à dire euh, il, il fait preuve de comment est ce qu'on appelle ça euh, de désavolture voilà joliment en français euh, le gouvernement fait preuve de désavolture, donc il s'amuse quoi, donc je ce serait ce, ce, ce, cette carte là et ne voit pas la tempête qui arrive ça c'est possible, bon c'est une interprétation comme une autre, je vous la donne telle qu'elle me vient à l'esprit et alors là j'ai pas été retournée, on a ici les répressions donc il y a quelqu'un qui vient aider dans une attitude, ou plutôt dans une situation de répression Oui, et dans laquelle on est quand même assez seul, bon alors, en fait, il y a plein de choses sur le mois d'octobre. Donc, maintenant, il faut démêler tout ça. Bon, il y a des choses quand même que je sens quand même pas mal. Hein. Il y a des choses concernant le pass sanitaire qui, à mon avis, euh, devraient être complètement bloquées. Il y a, parce que là, je le ressors ici. Donc là, ça va, ça va vraiment bloquer au niveau du pass. C'est pour ça que j'ai la carte merveilleuse. Bon. Ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi est-ce que ça va bloquer ben, Je pense que, justement, euh, il peut y avoir des problèmes de grève, par exemple. Des gens qui se sentent en danger parce que euh, on leur enlève leur outil de travail et qui euh, que l'on force à rester chez soi, ici, mais en même temps, qui vont aller réagir. D'ailleurs, on pourrait aller mettre une carte ici. Qui vont aller réagir, qui vont faire grève, etc. Bon. Et puis, c'est vrai que euh, je pense que vous avez bien vu, maintenant, que ma foi, les aides-soignants, ils démissionnent en masse. Et qu'au niveau des hôpitaux, ça va devenir critique. Hein très, très critique. Hein Donc, euh, ça peut être aussi cette carte-là. C'est très bien, les aides-soignants. Continuez comme ça. Il faut vous battre. Parce qu'on n'a pas le droit de vous imposer euh, cette saleté à prendre. Donc ça, c'est déjà une première chose que je vois. Ensuite, là, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il va y avoir de la violence qui vont passer, à mon avis, par des histoires d'incendie, ici. Alors, qui est peut-être en relation avec des gens étrangers, on avait vu, hein, et qui va nécessiter l'intervention de forces armées qui vont intervenir avec succès. Bon. Et une autre information, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir un gros problème, un gros gros problème là, qui va être pris, qui va avoir peur, ou qui va prendre peur. Par exemple, peut dire prendre peur, voilà. Une attitude, prendre peur, et qui peut euh, qui peut même, euh, voilà, avoir une... Atti enfin, pas une attitude, mais avoir une, une fin. Alors, fin physique, ou bien euh, démissionner, quoi. Il y a quelque chose, là. Mais il y a quelqu'un qui va prendre peur, qui va partir. Encore une fois, ça peut être un carrément un décès, ou bien quelqu'un qui va démissionner. Il y a quelque chose, là. Bon. Du coup, de toute façon, on aurait encore cette intervention, là. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre après Parce que du coup, je bavarde et du coup, je sais plus. Bon, lutte de pouvoir, bon, ça continue encore. Hein. Oui, il va y avoir des gens qui vont, à mon avis, passer par les, les, la case justice, hein, parce qu'il va y avoir attaque euh, auprès des tribunaux, certainement. Donc, des gens-là qui euh, vont devoir rendre des comptes. Alors, pourquoi Ben, On va les regarder pourquoi. Je ne sais pas. Et là, on va avoir quand même quelqu'un qui va venir aider dans les histoires de répression. Bon, donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va regarder ici qui est-ce qui peut être attaqué. Et puis ici, qui est-ce qui va venir aider. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient aider. Il serait temps. Alors, on a attaque. Donc là, il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont révéler des choses. Euh, mais je ne sais pas encore quoi. Bon. Ici, on a une tromperie. Donc, quelqu'un qui vient aider par rapport à une tromperie. Qui vient euh, révéler aussi, euh, encore aussi, des choses. Alors, finalement, ça se trouve, ces deux cartes-là, elles sont à mettre ensemble. Oui, donc, joie, donc, c'est positif. Hein. Ouais. Moi, j'ai pensé à mettre Brouza. Il est très bien, cet avocat-là. Franchement, je regarde sur réaction 19, il est, il est, il est, il est extraordinaire. C'est possible que ce soit lui, là. Il est très, très actif. Et donc là, il y a bien un changement. Ouais. Donc, joie et changement, bon c'est pas, pas mal. Il y a quand même des choses violentes sur le mois d'octobre, c'est vrai. Il ne faut pas le nier, il y en aura. Je le vois, hein, là et là, avec une intervention des forces de l'ordre, c'est sûr. Donc, faites attention à vous. Mais il y a aussi quand même, quelque part, un changement qui est positif. Et qui va être en relation avec, des, à mon avis, des tromperies qui vont être révélées auprès des tribunaux. Je crois que c'est comme ça, en fait, qu'il faut les mettre euh, ensemble, ces cartes-là. Euh, donc, ça pourrait être, en fait, le, le côté aider, là. Hein. C'est ça, en fait. Aider à faire la lumière auprès des tribunaux, ici. Bon. Alors, seul avec le, le fouet, bah, euh, on va regarder. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Je vais penser que c'était quelqu'un qui venait aider par rapport aux répressions. Alors, ça peut être ça, hein, on va voir j'ai ouais, seule oui donc j'ai la lumière au, au bout du chemin quand même et hésitation ouais, y a quand même quelqu'un qui hésite encore un petit peu hein. qui devrait intervenir une hésitation ouais et le feu vert ah ouais donc ça c'est drôle il y a une hésitation et puis après il y a vraiment un feu vert c'est comme si en fait y, y... alors il y a vraiment quelqu'un qui va intervenir je sais pas qui après une certaine hésitation, voilà, et puis qui après qui va, qu va y aller, bon. On va essayer de voir une carte sur le feu vert, et c'est le début, c'est le début de, de quelque chose qui se remet un peu au vert, au feu vert, donc début de quelque chose qui se remet en marche, sans un mauvais jeu de mots, hein, cette fois, c'est une vraie marche, hein. donc quelque chose qui se remet vraiment en route, mais cette carte-là, je pense que ça parle d'une personne, qui va venir aider dans une situation de répression. Je vois que ça. Hein. Sinon, je ne vois pas comment l'interpréter. Bon, on a quand même plein, plein, plein de choses qui bougent. Alors, je suis sûre que vous vous demandez, mais oui, mais qui est-ce qui va prendre peur C'est qui cette personne-là je, je suppose que vous avez comme moi, justement, un nom en tête, n'est-ce pas euh, bah, Oui, c'est possible que ce soit lui. C'est aussi possible que ce ne soit pas lui. Donc, euh, on va essayer de voir quand même qui ça, qui ça peut concerner, là. Euh, hein parce que euh, ça peut avoir plusieurs significations. Hein. Prendre, peur, euh, prendre peur, ça peut être quelqu'un sur lequel on va découvrir des choses, euh, qui a une mauvaise attitude par rapport à des décès qu'il aurait fait, des crimes qu'il a commis. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui s'est effectivement attaqué. Voilà. On va essayer de voir si on perd d'autres informations ici. En tout cas, il y a quelque chose qui est fort. Et donc quelqu'un qui va tomber en disgrâce. Alors oui, c'est quelqu'un qui va effectivement avoir des gros ennuis. On le voit encore ici et alors plutôt un bureaucrate hein. et donc quelqu'un euh, qui devrait quitter son poste ici quelqu'un qui a le, le bureau vide ouais donc il sera obligé de quitter son poste d'une façon ou d'une autre soit parce qu'il sera décédé soit parce qu'il aura démissionné bon c'est ou l'un ou l'autre hein, je dis il n'y a pas tellement d'autres solutions Donner, oui, donc il va donner sa démission, alors ça peut être quelqu'un quand même qui, euh, qui parte euh, de son plein gré et colère, ouais, donc il va y avoir de la colère, donc c'est ça. Bon, on va on va, on va devoir s'attendre sur le mois d'octobre vraiment, vraiment à avoir des révélations hein, par rapport à vraiment quelqu'un qui, euh, oh là là, qui a fait des choses vraiment très, très, très négatives. Alors, bien sûr, on peut aussi avoir les deux. On peut aussi avoir quelqu'un qui, qui va prendre peur et qui va avoir un gros, gros souci. Et puis, on peut aussi avoir d'autres personnes euh, qui vont prendre peur parce qu'on euh, va révéler des choses sur eux. Et il va y avoir de la colère. C'est possible aussi, genre le scandale. On peut tout avoir sur octobre, j'ai l'impression. Bon, OK. Euh, alors, ma vidéo fait déjà 29 minutes. Euh, alors, on va mettre une dernière carte, peut-être une autre. Ou plutôt on va, en mettre, allez on va en mettre deux pour voir si on retrouve un petit peu des choses. Hein, et des choses qui se... Des cartes qui se retournent. Alors, est-ce qu'on peut avoir la tonalité de ce mois d'octobre Ouais, alors là, en coupe, j'ai... Le raton laveur, c'est les tromperies. Et là, j'ai le volcan. Donc c'est... Je ne sais pas non plus dans quel sens, attendez. Euh, le volcan, la lave, elle est vers le haut. A vraiment du mal hein je sais pas je crois que c'est comme ça en tout cas c'est euh, l'explosion bon alors l'explosion et les gens malhonnêtes ça peut être des attentats je hein vous les montre bien donc du coup voilà elles étaient sorties comme ça voilà on va les remettre le paquet l'un sur l'autre voilà donc déjà, la coupe peut être intéressante. On peut vraiment avoir des problèmes d'attaque de, ou d'agression sur le mois d'octobre. Et dans ces cas-là, ce serait effectivement le, la signification ici de la carte du feu. Bon. Mais ça peut être aussi, euh, aussi euh, l'explosion sociale du fait de gens malhonnêtes. Alors, on a bien la tempête. Donc on a bien une tempête et il faut se mettre à l'abri ici. On attend que ça se passe. Et là, on a un appel à l'aide. Ouais, donc c'est ça. Donc, situation très difficile sur octobre, qui va nécessiter encore une fois, l'aide, une aide extérieure, j'insiste, et une aide extérieure, bah, une aide des forces, alors de la police, de l'armée, des militaires, je ne sais pas. Tout ça à la fois, pour rétablir un peu de l'ordre. Ok. Alors, j'avais dit que je ne mettais que deux cartes, mais je ne vais pas résister, je vais en mettre deux de plus, hein. Voilà, parce que ça a l'air de bien sortir ce soir. Ouais, alors, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Voilà, j'ai deux cartes de chance. Là, on a deux cartes de difficultés et là, on a deux cartes de chance. Donc, il va y avoir une espèce de début de libération. Hein. C'est ce qu'on avait ici juste en dessous, le début d'un feu vert qui va être donné. Donc, en fait, euh, il faut vraiment, vraiment s'attendre à des choses très, très fortes sur le mois d'octobre. Euh, où on va avoir des, des attaques en justice, euh, des scandales certainement, peut-être une agression sur une personne euh, des problèmes certainement dans les manifestations, puisque moi je... ou des attentats dans les manifestations, puisqu'elle y l'incendie et l'intervention de quelqu'un qui va venir aider d'ailleurs on va... j'aimerais bien savoir qui c'est moi, j'ai pas eu d'informations par contre alors, on va regarder avec ce jeu là puisqu'on a aidé alors, aider aider Ouais, alors là, vous avez la personne qui se dresse face au danger. Donc, il y a bien là, quelqu'un qui arrive. C'est un peu difficile à voir comme carte. Hein. Je vous la mettre comme ça. Alors, c'est les ténèbres, ça. Hein, c'est les yeux jaunes dans le, dans le noir. Donc, c'est les ennemis cachés. Et Il y a bien quelqu'un courageux. Alors, courageux, pourquoi Parce qu'il est tout nu. Donc, euh, il n'a pas d'armes. Mais il fait quand même euh, son job d'aller protéger. Donc, c'est quelqu'un de courageux, là qui va vraiment se battre par rapport aux forces des ténèbres, c'est ça. Hein ouais, donc il y a bien quelqu'un qui vient aider là. On va remettre une carte ben, ici pour voir. Mais je ne sais pas qui c'est. Je ne vais pas vous dire qui c'est. C'est un homme en tout cas. Alors quelqu'un qui va aider dans les ennuis, voilà. C'est bien ça. Hein euh, non, je ne sais pas ce jeu-là. Je voulais mettre c'était et l'autre. Quelqu'un, on euh, va regarder avec ce jeu-là. Et quelqu'un de sincère. Voilà, ça c'est pour moi, ça c'est la carte de la, de la clarification, de la, de la sincérité. Donc, quelqu'un de bien, quelqu'un de positif qui va venir aider. Voilà. Alors, j'ai pourrir. Alors, ça ne va pas être la carte d'eau, par contre. Mais euh, on peut dire, dire que... Dans ce cas-là, il va essayer de, de, de contrer, hein, d'arrêter en fait, la situation qui pourrit. En fait. Ça pourrait être plutôt ça. Hein. Ouais, c'est plutôt, plutôt ça. Ça va faire pourrir une situation et ça va ramener la clarté. Bon, j'analyse comme ça. Bon, je crois qu'il est temps d'arrêter parce qu'après, je vais plus arrivé à vous sortir des choses cohérentes. En tout cas, pour octobre, c'est le début où là, ça commence vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à bouger et on devrait avoir vraiment une intervention de forces armées pour rétablir un peu, un peu de l'ordre, puisqu'il y a des choses dans lesquelles je vois quand même beaucoup de violence. Voilà. Et puis il y aura certainement encore des grèges hein, qui vont aussi aller accentuer le chaos, et quelqu'un, donc, ou une ou plusieurs personnes qui vont avoir des gros, gros problèmes. Là, j'avoue que... Bon, j'aimerais bien savoir qui c'est, mais bon, on va, on, va, on va attendre la surprise. Voilà, ben merci en tout cas de m'en regarder sur ma petite chaîne hein, qui devient de plus en plus conséquente. Merci beaucoup. Je fais de mon mieux. J'attends vraiment d'être bien euh, pour avoir des cartes qui me parlent. Je ne vais pas le faire tous les jours. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que ce soir, les cartes, elles ont bien parlé. Alors, attendons de voir. Et puis, ben, tenez bon. À bientôt. Au revoir.